Bonsoir, euh, ce soir j'ai envie de raconter encore des choses par rapport à mes rêves que j'ai vécus quand j'étais entre l'enfance et l'adolescence. Euh, il faut savoir que moi, euh, mes rêves, ils ont principalement été euh, extra-lucides, euh, c'est-à-dire que pendant des rêves extra-lucides, on est conscient de ce qu'il y a autour de nous, de ce qui se passe, de ce qu'on dit, de ce qu'on entend. Euh, mais euh, c'est une conscience tellement haute que finalement, euh, on peut nous-mêmes décider de, fa de faire des choix dans ces rêves-là euh, qui, qui vont nous mener vers, par exemple, je prends un exemple, par exemple, si je suis dans une pièce noire, par exemple, que je suis dans un rêve extrajucide. Mon cerveau va commencer à travailler en se demandant « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et donc, euh, dans le rêve, par exemple, va, va apparaître une lumière. Euh, et euh, automatiquement, mon cerveau va me dire bah, « écoute, va vers cette lumière. » Et donc, je vais vers la lumière dans le rêve. Euh, et je marche et je me sens marcher. Je sens mes jambes bouger. Euh, je sens mes bras bouger euh, je vois ce qu'il est autour de moi je suis consciente de ce qu'il y a autour de moi euh, et voilà un rêve, un, un rêve extra lucide c'est ça euh, où on est vraiment pleinement conscient de ce qui se passe dans notre rêve euh, et moi pendant, depuis, depuis toute petite euh, j'ai fait énormément de rêves extra lucides euh, que je vous raconte ici euh, donc si vous aimez mes petites vidéos, moi je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez et euh, à commenter ce que vous avez envie de commenter, à me poser des questions si vous avez envie de me poser des questions, euh, bref, voilà. Mais le but de cette vidéo c'est quand même de rapporter des témoignages par rapport à la médiumnité euh, et donc je vais vous en faire part ce soir. Le rêve auquel je pense, euh, fait un peu suite à la dernière vidéo que j'ai postée, euh, c'est un rêve où justement le divin est venu me chercher. Euh, le divin est venu me chercher et je me suis retrouvée pendant plusieurs rêves assise à côté de son trône. Euh, euh, pour le décrire, euh, il est très, très, très, très grand. Euh, son visage, on ne le voit pas. La seule chose que j'ai pu percevoir de son visage, ce sont des yeux, des, des yeux comme, comme la même forme que nous, mais lumineux, sans pupilles, sans machin, sans blabla. Euh, non, c'était juste des yeux de lumière, en fait. Euh, et euh, de la manière dont je le voyais, euh, c'était comme s'il avait une longue doge, comme ça, des pieds à la tête. Euh, les formes étaient très graphiques il euh, n'y avait pas de fluidité là-dedans c'était très très rigide très très rigide et, et très très graphique mais euh, je percevais quand même qu'il était assis sur un espèce d'énorme trône euh, aussi très graphique mais d'une solidité ferme quoi euh, moi quand je l'ai rencontré j'ai pas eu totalement conscience que c'était dieu tout de suite euh, mais quoi qu'il en soit, euh, dans ces rêves-là, je, je suis arrivée dans le premier rêve euh, et là il me demande de me raconter ma vie. Euh, donc je lui raconte ma vie comme si c'était une personne lambda en fait. Euh, et je lui raconte ma vie, je lui raconte mes souffrances. Je lui raconte mes joies, je lui raconte, euh, euh, je lui raconte mes amis, je lui raconte ma vie, ma, ma vie à l'école, ma vie en famille. Je parle de mes parents, etc. Enfin, bref, je parle vraiment de tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, euh, Et puis, euh, mais ça, en plusieurs, en plusieurs rêves fractionnés, en fait. En plusieurs rêves fractionnés, si je me souviens bien, il y en a eu trois ou quatre. Euh, et au bout du quatrième rêve, euh, je sentais que c'était le dernier et qu'il fallait trouver une solution pour que je trouve Dieu autrement, j'ai envie de dire. Euh, et donc, euh, pendant tout le temps qu'il m'a écouté, la question qu'il m'a posée dans le quatrième rêve, c'est « Qu'est-ce qui te rendrait heureuse ?» Et moi, je lui ai répondu que ce qui me rendrait heureuse, c'était d'avoir un don. Avoir un don parce que ça m'aurait permis d'oublier mes problèmes. Avoir un don parce que ça m'aurait permis de recommencer une nouvelle page de ma vie. Euh, avoir un don parce que euh, ça m'aurait aidé à réfléchir à autre chose que mes problèmes. Euh, tout un tas de raisons que je lui ai dit. Que et, et il m'a regardé il m'a dit je suis pas d'accord et moi comme j'avais l'esprit rebelle à l'époque et que j'étais bien, euh, bien décidée à obtenir ce que je voulais je me suis mise en colère euh, je me suis mise en colère, je comprenais pas pourquoi il refusait il voulait rien m'expliquer alors du coup euh, j'ai commencé à lui tourner le dos et je suis repartie je suis partie de là où il y avait son trône en fait et avant que, euh, avant que je ne descende de, de, de l'endroit où était son trône, euh, il m'a dit « je vais te le donner ». Et moi, euh, caractère euh, arrogant, orgueilleuse et, euh, et malsaine, euh, je lui ai dit « écoute, tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux ». Et Suite à quoi, il m'a répondu que j'allais le regretter. <rire> je vais le regretter. Enfin, souhaite. Et le rêve s'est arrêté là. Je suis partie de là. Quand il m'a dit ça, je suis partie de là. Euh, avec la peur au ventre.